Bonjour, je suis Régis Amon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Nous sommes dans la section développement personnel de mon blog, dans laquelle j'ai l'habitude de partager avec vous les lois divines pour prospérer sans compromettre votre identité de croyant. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les démissions qu'il ne faut pas faire quand vous êtes croyant. Je fais cette vidéo pour deux catégories de salariés croyants. D'abord, je fais cette vidéo pour tous ceux qui ont démissionné d'un ancien boulot qui trouvaient merdique à l'époque et qui se sont retrouvés dans un nouveau boulot encore plus merdique que le précédent. Si avec ce nouveau boulot, vous avez aujourd'hui d'énormes difficultés financières et des regrets, si vous êtes insatisfait de votre nouvel emploi après une démission précédente, c'est souvent le signe que vous avez démissionné pour des raisons illégitimes pour Dieu. Nous verrons ensemble les démissions erronées à ne pas commettre. Et je fais aussi cette vidéo pour tous ceux qui ont l'intention de démissionner de leur boulot actuel. Regardez cette vidéo avant de prendre votre décision définitive, parce que si jamais vous démissionnez pour des raisons non inspirées par l'Esprit de Dieu, vous risquez d'avoir d'énormes regrets plus tard. Tout de suite, voyons les causes des démissions que les croyants trouvent légitimes et qui les pousse à changer de boulot. Les croyants trouvent légitime de démissionner pour trois causes classiques. La première des causes de démission, c'est l'injustice salariale. Les croyants pensent à démissionner de l'employeur dès qu'ils subissent un mauvais traitement salarial. Dès que vous subissez des impayés de salaire, par exemple, ou que vous n'obtenez pas l'augmentation de salaire dont vous estimez avoir droit, vous cherchez à quitter votre emploi. La deuxième cause de démission, c'est la maltraitance physique. Là, dès que, vous, dès que vous avez un employeur qui vous crie dessus, qui vous engueule en public ou qui vous humilie, vous cherchez à démissionner parce que vous estimez que vous ne pouvez pas supporter plus longtemps son sale caractère. Vous démissionnez aussi pour une autre raison, qui est la troisième raison de démission classique, c'est le harcèlement sexuel ou le harcèlement spirituel. Certains croyants, notamment les femmes, démissionnent dès que leur patron les désire sexuellement, et les harcèlent. Beaucoup pensent qu'une fois qu'un patron ou une patronne prend des mesures professionnelles qui les qui les empêchent d'exprimer leur foi en Dieu, c'est que ce ce, ce patron est un support de Satan qui n'est plus digne d'être leur employeur. Alors il démissionne. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous avez démissionné pour une de ces trois raisons-là, vous avez commis une erreur. Un croyant ne doit pas démissionner parce qu'il trouve son salaire injuste ou parce qu'il est maltraité par son patron, ou encore parce qu'il est harcelé sexuellement, ou on l'empêche de prier ou harcelé spirituellement. Comme je le dis souvent, pour prendre une décision qui est divinement sage, il faut suivre l'exemple de ceux qui vous ont précédé dans la foi. Pour moi, il n'y a pas de meilleur exemple que les saintes écritures. Je vais vous donner l'exemple de trois personnages qui ont vécu les mêmes situations salariales que je viens de citer, et on va voir ensemble qu'est-ce qu'ils ont fait au lieu de démissionner, et ce que Dieu leur a accordé en retour de leurs bonnes actions. Le premier personnage dont je veux partager l'expérience salariale, c'est Jacob. Jacob et Laban sont son patron. Dans, les, dans la Genèse, dans les chapitres 28 jusqu'à 31. Jacob est le personnage biblique qui a le plus souffert de l'injustice salariale. La Bible révèle que Jacob a travaillé 14 ans sans salaire pour Laban, son employeur, et qui était aussi son oncle. Son salaire a été changé 10 fois par son employeur. Pendant 20 ans qu'il a travaillé avec lui. Qui d'entre vous a déjà vécu une telle situation d'injustice salariale Personne. Mais pourtant, Jacob n'a pas démissionné. Mais puis, attendez, je vais vous expliquer où va la, la malhonnêteté de Laban. Dès le départ, Jacob et Laban s'entendent sur son premier salaire. Jacob, qui était amoureux de la deuxième fille de, de Laban, propose à ce dernier de travailler pendant 7 ans en échange de... La ban devra lui accorder sa seconde fille en mariage. La ban accepte et puis l'accord est conclu. À la fin de cette année, donc au moment de donner sa fille cadette en mariage, la ban cache sa fille aînée et l'introduit dans la chambre des noces à la place de la soeur cadette. Donc Jacob consomme le mariage et il se rend compte le lendemain matin qu'il a été trompé par la son employeur. Donc la lui raconte une histoire, dormi debout comme quoi sa fille est née coutume, devait se marier avec avant la, fille, avant la fille cadette. Vous voyez comment un patron est malhonnête, comme il en existe aujourd'hui. Mais Jacob n'a pas démissionné et pour autant. La Bible dit que Jacob a encore travaillé sept autres années pour pouvoir épouser la fille cadette de bas c'est-à-dire celle qu'il aimait. Est-ce que vous mesurez la malhonnêteté d'un tel homme Alors j'entends souvent des croyants dire « Coach, moi, mon patron, il est trop mauvais, il m'avait promis un million après la fin de ma période d'essai. » Et depuis, ça fait deux ans, il ne veut pas m'augmenter. Donc, coach-moi, je vais démissionner parce que ce patron-là, vraiment, c'est un malot, comme on le dit en langage il va rien. Non, ne faites pas ça. Ne démissionnez pas. Imitez plutôt imitez l'attitude plutôt de Jacob. Jacob a continué à servir son employeur avec professionnalisme et responsabilité. Jacob a travaillé sans boycotter son employeur. Il supportait même les pertes de son employeur alors que ces pertes n'étaient pas pourtant de, de, de son fait. Si on se réfère au verset 38. Jusqu'à 41 du chapitre 31 de la Genèse. De la voilà ce que Dieu demande. Restez chez votre employeur et continuez à travailler avec abnégation. Dieu seul voit votre injustice et c'est lui seul qui va rétablir votre injustice. D'ailleurs, c'est ce que dit le texte de la Bible pour Jacob. Dieu dit à Jacob, et je cite, j'ai vu ce que Laban t'a a fait. Je vais rétablir l'injustice qui t'a été faite. Et Dieu envoie donc un ange, révélant à Jacob le, con, le code génétique des brebis mâles et femelles. Vous connaissez la suite de l'histoire. Jacob a utilisé cette information pour l'accouplement des brebis et c'est comme ça qu'il a pu s'enrichir au détriment de Laban grâce à cette révélation de Dieu. Voilà comment Dieu a rétabli hein, la justice salariale. Un gars qui a travaillé 14 ans sans aucun salaire que Dieu a rendu immensement riche en seulement 6 années. Alors si vous aussi vous subissez une injustice salariale, restez serein et continuez à travailler comme si on vous payait le salaire que vous souhaitez. Et Dieu va vous rétablir dans votre justice. Vous êtes croyant, c'est la raison pour laquelle je vous parle ainsi. Vous ne pouvez pas agir comme si vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Voilà pour ce qui est de l'injustice salariale. Le deuxième personnage biblique qui représente pour moi le modèle de conduite à tenir en cas de maltraitance, c'est Agar. Agar, la servante de Sarah, femme d'Abraham. L'histoire est simple. Sarah et Abraham n'arrivaient pas à avoir un enfant malgré la promesse de Dieu. Donc au lieu d'attendre patiemment la réalisation de la promesse divine, Sarah donne sa servante Aga à Abraham pour que celui-ci lui fasse un enfant. Bon, vous connaissez les femmes et leur rivalité. La servante aussi, dès qu'elle est tombée enceinte, elle a commencé à mépriser sa patronne. Donc la Bible dit que Sarah, par jalousie, a commencé à maltraiter sa servante Aga. Donc Sarah a tellement maltraité sa servante que Aga a fui dans le désert. Donc Aga se retrouve dans le désert. Est-ce que vous imaginez un peu cette maltraitance un employé qui vous maltraite tellement que vous n'avez même pas envie de le revoir pour donner ne serait-ce que votre démission avant de partir. Mais écoutez bien ce que Dieu va faire. Dieu envoie un ange vers Agar dans le désert et l'ange lui dit « Retourne auprès de ta servante et sois-lui soumise. » Dieu lui dit encore « Plie-toi aux ordres de ta maîtresse, j'ai vu ta détresse, je vais bénir ta descendance. » En Afrique, si un parent vous dit de rester chez un patron, qui vous maltraite vous allez dire que c'est un sorcier ou bien qu'il ne, ne vous vaut pas du bien. Mais si c'est Dieu lui-même qui vous dit de rester, car il a un plan de bénédiction pour vous. Vous savez, beaucoup de croyants passent à côté de leurs bénédictions parce qu'ils ne laissent pas Dieu agir dans leur vie professionnelle. Vous n'avez pas une confiance absolue en Dieu. Agar a obéi à Dieu. Agar avait confiance. C'est pourquoi Dieu a fait d'elle la mère de l'une des plus grandes lignées de croyants au Dieu unique, c'est-à-dire les musulmans qui sont issus de la lignée d'Ismaël. Voilà la destinée qu'Aga aurait ratée si elle avait démissionné. Aga est restée jusqu'à ce que Abraham la chasse lui-même. Ben là, en respectant les désirs de Sarah, toujours sa femme jalouse, mais là aussi Dieu a rétabli la chose, a apaisé le cœur d'Abraham en lui disant de respecter les désirs de Sarah. Ça c'est pour la maltraitance, pour ceux qui vivent la maltraitance, ne démissionnez pas. Le troisième personnage qui a vécu de façon intense le, le, le harcèlement sexuel au travail, c'est Joseph. Oui, oui, le harcèlement sexuel, ce n'est pas une affaire de, de, de, de femmes seulement, c'est une affaire d'homme aussi. Donc Joseph fut harcelé par la femme de son employeur, Potiphar. Donc la dame maillée le traquait pour que Joseph couche avec elle. Mais qu'a fait Joseph Joseph n'a pas démissionné Non. La Bible dit que Joseph a résisté. Joseph disait simplement non aux propositions de son harceleuse. Donc, même quand c'était chaud, il, il, il, il fuyait il fuya la salle où euh, la femme était, était, était présente. Même quand elle a accusé à tort de viol, la Bible dit que Joseph est resté intègre. C'est ce que vous devez faire. Hein. Vous devez tout simplement dire non. C'est tout. Pas question de démissionner. Encore une fois, faites confiance à Dieu. Vous démissionnez trop facilement à la moindre difficulté. La Bible dit de résister jusqu'au sang. Nous, les croyants, nous aimons trop fuir à la moindre difficulté. C'est le but de Satan. Le but de Satan, c'est de vous pousser à quitter votre travail salarial sans la bénédiction du Père. Afin que vous soyez à sa merci, là, il va bien vous presser, là. Donc, euh, alors que pour le premier job, pour le premier job, vous avez prié Dieu. Donc, apprenez désormais à rechercher la volonté de Dieu dans toutes vos décisions. Voilà. Souvenez-vous que tout est grâce et que rien ne peut s'obtenir sur cette terre-là si Dieu ne l'a pas permis. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire quand vous devez à quel moment devait démissionner. Le croyant démissionne uniquement lorsque Dieu l'ordonne. C'est seul dans ce cas que Dieu sera avec lui. C'est ce que fit Jacob, que j'ai cité précédemment. Il est parti quand le Seigneur le décida. La Bible dit ceci, exactement, je cite, « Le Seigneur dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et de ta famille, et je serai avec toi. » Genèse 31, verset 3. Un autre exemple, c'est celui des apôtres de Saint Matthieu, qui était collecteur d'impôts, et qui a démissionné de son boulot pour pouvoir suivre, euh, pour répondre à l'appel de Jésus. Ou encore Saint-Pierre et puis son frère André, qui étaient des pêcheurs de profession, et que Jésus-Christ Jésus -Christ a appelé pour son service. Voici les raisons pour lesquelles vous devez démissionner. Pas forcément pour évangéliser, vous pouvez démissionner pour suivre une passion professionnelle que Dieu a mis au-dedans de vous depuis votre, votre enfance. Oui, vous pouvez démissionner pour cela. Vous verrez que dans ce genre d'appel, vous suivez la passion, vous suivez un appel de Dieu, une mission, il y a rarement beaucoup d'argent en perspective. Même si Dieu vous permet d'en gagner au passage. Mais évitez de démissionner parce qu'on vous paye mal, parce qu'on vous maltraite ou parce qu'on vous harcèle. Pour conclure sur ce sujet, j'aimerais dire à ceux qui ont déjà démissionné, sur la base de ces motifs qu'ils croyaient légitimes, de ne pas s'inquiéter. D'abord parce que notre Dieu, il est bon, il est miséricordieux. Donc il tient compte de nos erreurs. Désormais, vous savez qu'avant de quitter votre emploi actuel, vous devez discerner d'abord la volonté de Dieu. Restez dans votre emploi actuel. Travaillez avec amour et responsabilité. Travaillez avec abnégation pour votre employeur. Et vous attendez que Dieu décide, qu'on vous débauche par un concours de circonstances dont lui seul détient le secret. Voilà pour ce que j'avais à partager avec vous sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, je termine en disant... À ceux qui m'écoutent pour la première fois, que je prodigue des conseils en développement personnel depuis plusieurs mois et plusieurs de mes lecteurs me suivent et évoluent avec moi. C'est pourquoi je ne reviens pas délibérément sur certaines notions que j'ai déjà expliquées dans mes précédentes vidéos. Donc, pour éliminer les éventuelles zones d'ombre, pour comprendre mieux et appliquer mes conseils de façon juste, je vous recommande de vous abonner à mon site internet qui s'affiche en haut ou en bas de cette vidéo, je vous dis